Yo ça a été oh, j'espère que vous avez la forme. Ouais, Aujourd'hui avec une nouvelle prise de vue, vous me direz, hein, si on entend bien au niveau du son, attention. Et au niveau de l'image alors on va parler d'une qui euh, m'a vachement étonné apparemment visiblement ça faisait un moment qu'ils en sortaient des trains n'étais pas du tout au courant c'est la, la MD Agusta Explorer 9.5 hein, Pourquoi 9.5 pourquoi parce que de 800 cm ils sont passés à 930 cm donc 19 c'est 900, cm c'est pour ça que 19.5 alors, euh... alors c'est une c'est un trail de 3 cylindres alors, euh, comme la Ténéré 700, je pense, même d'autres abonnés l'ont dit pareil, je pense que leur, leur objectif c'est de quand même euh, faire concurrence à la Ténéré 700. Ben, c'est le, le, le trail qui se vend le plus, hein, à la Ténéré 700. Euh, donc, ils ont dû se dire, on va aller sur ce créneau de trois cylindres. Il y a aussi une autre moto qui le fait aussi, c'est la Tiger de, euh, de, de, de, de, de, de Triomphe, qui est en trois cylindres aussi. Bon, voilà, j'ai fait l'aération de mon casque. Alors, le truc qu'il y a, c'est que c'est une motorisation qui est intéressante. Hein. C'est une motorisation qui est intéressante c'est là, hein. Vous avez eu énormément de punch pour enfin, la route. Euh, bon, dans les trails, je ne suis, suis pas trop pour la route. Enfin bon, ça t'inquiète. Voilà. Euh, et également, sur la terre, c'est bon. Moi, ce que je regrette, moi, de ce genre de trail, c'est qu'il fait 220 kg. Donc, euh c'est hyper lourd, hein. je veux dire, c'est au même niveau que vous dirais qu'une Transal, au même niveau qu'une Africa Twin au même niveau que toutes les autres motos du marché c'est extrêmement lourd donc si vous avez pour objectif d'en faire du de tout terrain je vous souhaite bien du courage à moins d'avoir un niveau exceptionnel comme certains pros euh, sinon tu peux laisser tomber moi j'étais sur la Ténéré 700 qui est quand même beaucoup plus légère que le passé beaucoup plus légère que la les autres trails du marché, elle fait à peu près dans les 190 kg, et comme j'avais dit, c'est extrêmement lourd. Alors, j'ose même pas imaginer 220 kg, ça, c'est... Enfin, voilà. Mis à part ça, si vous en, si vous la prenez pour la route, euh, bon, du coup, elle aura le régulateur de vitesse. L'autor 3 cylindres, c'est très très agréable, beaucoup plus qu'un bicylindre même. Euh, ça sera pour du 4 cylindres, dire hein, en fait, c'est le meilleur des deux mondes, hein, du 2 cylindres, du 4 cylindres. Elle aura un régulateur de vitesse, euh, elle aura plusieurs modes euh, moteur, plusieurs euh, façons de régler le couple moteur, on va bah, toute l'électronique de pointe actuellement. Plus elle a aussi un truc qui, euh, qui, qui se fait beaucoup actuellement, c'est euh, maintenant, c'est des GPS intégrés dans la moto. Alors, c'est pas une carte comme, vraiment comme un GPS, comme elle a la, Suzuki, la Kawasaki euh, S6000, la GT. C'est plus un GPS comme j'ai moi actuellement sur ma moto. Vous voyez la flèche sur le petit rond qui est à côté de mon venteur. Voilà, ça, bah, vous voyez y a la flèche qui tourne tout à gauche comme ça. Voilà, c'est exactement, exactement le même principe. C'est comme un be-line. Un, un GPS B-line moto. Voilà, c'est exactement pareil que ça. C'est exactement, exactement la même chose. Ça veut dire que ça ne vous indique pas la carte. La carte doit être dans votre téléphone. Mon téléphone actuellement, j'ai dans la poche, où il enregistre le, la, voix de, la, la voix du moto Plus, il, il, il, il fait le, le GPS. Je vais marquer sur la droite si bon, la caméra est toujours bonne. Je regarde bien parce que c'est les premiers trucs. Je vais les retourner un petit peu pour voir un petit peu plus la vue de la route. Ce n'est pas trop trop sur mon cas sinon c'est pas trop intéressant. Je voilà. m'excuserez hein, parce que là je suis en train de faire des mises au point parce que c'est les premières fois que je mets la caméra sur la manche. Alors, je sais pas si ça filme bien. Bon, le son c'est toujours pareil si je crois avoir mon téléphone, à mon Samsung Flip euh, Flip 3. Mais, euh, mais le, la vidéo elle... Voilà, je suis Bon donc, donc le, le GPS c'est exactement pareil que le beeline, hein, c'est exactement la même chose que j'ai moi. C est, c est, c est, ça indique simplement la direction, c'est-à-dire qu'il faut que le, le que... ça c'est un truc à, important à savoir, hein, parce que si vous achetez cette moto, vous allez dire oh, c'est bon la moto elle fait tout. Non non non non, attention. Il faut que, que tu le téléphone connecté au GPS dans, dans, dans ta poche. Si tu n'as pas de téléphone, le GPS ne fonctionne pas. Et en même temps, euh, voilà. Et, et donc bon, en gros l'écran que vous avez, c'est simplement ça répercute, c'est un, un, un double écran quoi, ça répercute normalement tu verrais sur le sur le téléphone au lieu d'avoir le téléphone directement hein, sur la moto voilà tu l'as dans la poche mais il faut qu'il soit allumé avec l'application la, la, la, gps hein. ça freine devant je vais passer par la droite euh, doucement. Oh, allez. la route bon après c'est un peu ma faute aussi je suis passé par derrière la moto sur la droite voilà, ben, c'est excusé c'est pas grave donc euh, faut toujours faire attention sur la route. Alors, euh, c'est voilà, c'est simplement ça répercute l'image que vous avez sur le téléphone. Donc, c'est quand même un peu chiant quand même. Il faut quand même avoir un téléphone. Il faut qu'il soit allumé. Hein. Donc, euh, j'ai en fonctionnement avec euh, avec l'application GPS. C'est ce que j'ai moi que le bilan Vous voyez la flèche qui est, parce que j'ai programmé une destination. Mais voilà, faut le savoir. C'est pas un GPS le GPS ça a vraiment la carte moi, par exemple sur la Kawasaki 1000SX où c'est vraiment incorporé dans, dans, dans, dans l'écran, ou par exemple comme une Goldwing chez, chez, chez Honda, où, voilà des motos comme ça où vraiment tu vois la carte en couleur, tu n'as besoin d'aucun autre accessoire. Là il faut avoir ça. Ça c'est très important à, à dire parce que beaucoup de gens font euh, le contraire. C'est le même principe également aussi que sur les Royal Enfield, où vous avez le beeline sur le côté. <coughs> les triomphes aussi ils, payent, dire, ils avaient fait un partenariat voilà tout Là, ça je vous ai montré la le petit le, le petit tout. donc voilà sinon mis à part ça est ce que je la conseille ça reste une moto italienne hein. bon, c'est du mv agusta donc c'est italien haut de gamme j'ai hein, dit c'est pas de la merde hein. c'est c'est comme Dugati, moi, du gatti hein. ça, plus ça, ça veut dire que plus des, des comment on appelle ça des les révisions qui seront très chères, c est, c est, c est, comme du Dugati hein, c'est un il faut le savoir. Hein. C'est pas, pas du Honda ou Kawasaki ou Suzuki, hein. là nous gamins, là c'est ça t'a fort, euh, ça t'a fort. Euh, mis à part ça, fiabilité, ça c'est toujours point d'interrogation avec les motos italiens, je peux pas me prononcer. Je sais que Dugati c'est assez aléatoire, moi j'ai des amis qui avaient des Dugati, ils ont des emmerdes. Et quand je parle des Dugati, c'est pas des petits Dugati hein. c'est là carrément un Street Fighter V4. Hein, euh, elle avait appris de sortir de, de, de concession fuite, fuite d'huile, plus fuite de liquide de refroidissement. voilà, il y a pas de petits problèmes comme ça après niveau problème moteur en lui-même je ne pense pas après il faut, faut savoir aussi une chose, c'est que sur les motos italiennes comme c'est des motos euh, comme c'est des motos qui sont euh, soumis à, à une très très haute euh, plage d'utilisation c'est peut il très très haut c'est des motos qui sont euh, réglées assez souvent par exemple, je sais que sur une street factor V 4 il y a un mille kilomètres, ça ne fait pas je crois, comme ça euh, C'est là je pense que ça sera peut peu pareil, enfin, ça tout dépend comment vous utilisez le moteur mais c'est des motos qui, qui sont très performants mais il faut les, il faut les, les, les entretenir assez souvent, assez, ça, il faut aller souvent dessus alors que sur la mienne, ça bon, reste des motos qui n'ont pas une performance élevée hein, il faut des choses comme elles sont euh, par contre en contrepartie ce qu'il y a c'est que voilà vous avez des des des, des un entretien qui est beaucoup plus éloigné moins moins cher des des à à des hein, que si vous vous orientez vers un trail, euh, faut, ça, des ça c'est des trucs à prendre en compte. Elle sera vendue 17 000 euros. Bon, dans, normale, dire, des des des bon c'est dans la des normale des des des des des des des des des des des des des des des des des une Africa Twin. Je crois que moi, si je devais choisir, je vous donne un avis avant de terminer. Si je devais choisir euh, un trail, je parle d'un trail, ça serait une, sera une Ténéré 700. Et si vous voulez vraiment une vraie Enduro, une vraie Off-Road, une CRF 300L. ce que je vais prendre plus de la même. Voilà. Écoutez, je vous souhaite bonne continuation. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de vibrations sur la vidéo et que le son n'était pas trop problématique avec le vent. Je vous remercie et, et je vous souhaite un bon Noël si je fais pas de vidéo entre en, en, en temps. Allez, ciao ciao les mecs, merci de votre fidélité, merci pour tout. On est 2004 abonnés et c'est grâce à vous et également pour la deuxième chaîne de survie qui est vraiment le plus important.